Je reviens à l'écran principal. Alors je vais quand même faire une petite modification ici parce que vous vous rappelez certainement que le rayon que j'ai mis à une valeur fixe de 5 sera tout à l'heure une variable. Alors je vais anticiper ce fait et je vais déclarer une variable que je vais appeler taille du crayon. Taille du crayon. Et la taille du crayon, je vais la mettre au départ à 5. Et au lieu de mettre la valeur fixe 5 ici, je vais mettre la variable taille du crayon. Et donc, au lieu de mettre une valeur fixe, j'ai ici une variable qui va être prise en compte pour le rayon. Et tout à l'heure, quand je modifierai la variable, eh bien, je modifierai la valeur du rayon dessiné. Alors continuons, après le point, je vais dessiner des lignes. Avec le premier événement, quand je glisse le doigt sur le cadre, je vais dessiner... Une ligne et cette ligne je vais la faire depuis le point précédent x et y jusqu'au point courant ou actuel x et y et vous avez plus d'explications sur la signification de ces paramètres dans le cours sur internet alors cette fonction vous devez la tester mais je vais passer pour ma part directement en couleur quand on clique sur le bouton rouge eh bien je vais changer la couleur de dessin qui est une propriété qui est la couleur de dessin et je vais la mettre à rouge et je vais faire la même chose pour le vert en dupliquant quand je clique sur le bouton vert je mets la couleur verte Et quand je clique sur le bouton bleu, je mets la couleur bleue. Et il ne faut pas que j'oublie de renommer le nom du bouton. Alors on peut tester ça. Je passe au bleu et là j'ai bien des points bleus. Le vert, j'ai bien des points verts. Je vais ensuite faire une ligne qui est une ligne assez fine je vais maintenant m'occuper du bouton qui permet d'effacer donc quand je clique sur ce bouton je demande de supprimer le dessin ou de l'effacer alors vérifier que ça fonctionne et ensuite passer au bouton qui permet d'avoir des gros traits quand on clique on va mettre la variable taille du crayon à 10 que j'oublie de mettre la variable et quand on a le très fin on va mettre la variable à 5 alors ça ça règle la question de la taille des points mais ça ne règle pas le, la question de la taille de la ligne et dans ce cas là c'est une propriété du cadre dessin qu'il faut régler on va mettre la largeur de ligne a mettons 5 pour les gros traits et 2 pour ou 3 pour les traits fins. Voilà. Alors maintenant on a réglé l'effacement et la taille des traits, on peut tester. Alors je teste la fonction effacer, ça marche. Ensuite je vais prendre un gros trait. Voilà, on a un gros trait, un trait fin. Voilà, il est plus fin. Ensuite, je vais regarder pour les points, les points petits et les points de grande taille. Et on a toujours les couleurs qui fonctionnent. Donc, toutes les fonctions que j'ai réalisées fonctionnent correctement. Maintenant, il me reste à régler la question de la photo.